Et bonjour à toutes et à tous, c'est Flomen se ramène bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on va parler d'un casque, vous l'avez sans doute vu dans le titre, le casque COS Porta Pro, un casque qui coûte moins de 50 euros. donc voilà c'est pour ça que je décide de faire ce test aujourd'hui parce que j'ai souvent eu des amis qui m'ont dit tiens Florian, écoute, je cherche un, un casque pas cher, mais vraiment pas, pas un casque pourri, quoi. un casque qui a quand même une certaine qualité audio, et je, je trouve pas voilà, est-ce que tu pourrais me conseiller alors là, moi je réponds bien sûr, tout de suite, le COS Porta Pro parce que c'est un casque qui coûte moins de 50 euros et qui vraiment a des performances euh, qui sont très très bonnes, euh, un très bon rapport qualité-prix donc du coup j'ai décidé de faire le test aujourd'hui, on y va, c'est parti, on parle tout d'abord de l'ergonomie donc au niveau de l'ergonomie de ce casque, euh, sachez tout d'abord qu'il est très léger, euh, très léger, très fin, euh, il, est, il se porte très facilement sur, sur la tête, il est très léger, il n'y a, on, on a pas de problème, il ne sert pas trop non plus les oreilles, de toute façon il y a un petit réglage qu'on peut euh, modifier pour adapter euh, si vous avez une grosse tête, une petite tête, bon moi j'ai une grosse tête donc du coup euh, voilà, j'écarte je, je, un petit peu euh, les oreillettes, mais euh, donc un casque très léger, euh, qui se, on le verra peut-être dans, dans les points négatifs qui, qui se payent donc du coup sur, sur la, la robustesse de ce casque, c'est vrai qu'il n'est pas ultra robuste, euh, mais un petit casque bien sympa au niveau de l'ergonomie, il est bien fini, euh, ce qui lui permet aussi de se plier très facilement, de le ranger très facilement. Moi j'ai l'édition Cos euh, euh, Black Edition avec une petite télécommande juste ici. Euh, une, petite télécommande. Là, le, le micro. une petite télécommande euh, pour compatible iphone euh, donc euh, un petit casque bien sympa qui, ouais, qui, qui peut se plier très facilement et ça ça fait vraiment plaisir quand on veut par exemple se balader avec dans sa petite sacoche en cuir que j'ai d'ailleurs juste ici je vais vous la montrer en direct en live euh, petite, euh, donc j'utilise pas souvent mais voilà petite, petite housse euh, bien sympa euh, donc en cuir, tout ça, ça respire ça, je suis pas sur le saut du cuir d'ailleurs, c'est peut-être pas du cuir, hein. je dis peut-être une connerie, c'est pas du cuir je pense, enfin, surtout à ce prix là. Mais enfin mon niveau ergonomie, euh, c'est très bon, euh, franchement c'est très très bien, juste le câble qui est peut-être un petit peu fin, on le verra aussi peut-être dans, dans les points négatifs, donc on a un petit peu peur sur, sur le niveau de la robustesse, on verra ça un peu plus loin dans les points négatifs, et bon, on continue euh, sur la qualité du son. Et là, la qualité du son, c'est très intéressant. Enfin, c'est plutôt très intéressant. Euh, sachez tout d'abord que le son que produit euh, ce petit casque, euh, c'est un son qui est plus euh, orienté vers les basses. C'est-à-dire que ça ne va pas être un son IFI, ça va pas être un son très neutre. Euh, ça va pas être un casque très très polyvalent, même s'il est quand même... Polyvalent à mon sens, euh, c'est un c'est un casque qui s'oriente quand même vers euh, un style de musique un petit peu plus euh, dance, un petit peu plus euh, bon, le rap ça peut ça peut passer, un peu euh, pop là ça passe sans problème, rock ça passe aussi. Mais pour tout ce qui est écoute euh, de musique classique ou de, de, de jazz par exemple, euh, ce que ce que la le genre de, de musique que les mélomanes et fans de hi euh, aiment beaucoup, là ça va être un petit peu plus compliqué. Euh, certains casques hi feront bien que lui c'est certain mais bon il est quand même relativement polyvalent euh, bien sûr les basses sont quand même assez présentes alors par contre ça c'est vrai que ça plaît à pas mal de gens euh, surtout à, à ceux qui, qui ont des casques euh, du style Beats ou, euh, ou Bose euh, ça plaît beaucoup un son qui est quand même chaleureux et donc du coup un son qui est agréable alors c'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions, les points forts, les points faibles de ce casque. Euh, tout d'abord les points forts, moi j'en ai noté euh, pas mal quand même. Euh, tout d'abord le son. son, le son qui est agréable et chaud, donc ça fait plaisir quand on écoute par exemple de la musique dance, on sent vraiment que qu'il voilà, y, a, y, a, y a des bonnes basses, les basses sont quand même sèches euh, tout en étant euh, présentes. C'est vrai que c'est un son agréable, ça fait plaisir d'entendre euh, de la musique avec ce casque casque aussi très nomade donc euh, comme je l'ai dit qui se plie très facilement qui se range qu'on peut emporter partout euh, et ça ça c'est un bon un bon point positif de plus bien évidemment ça va avec la légèreté euh, de ce casque et enfin bien évidemment le rapport qualité-prix sachant que mon casque j'ai dû le payer alors j'ai pris l'édition euh, la black edition donc il y a plusieurs éditions de ce casque en réalité il y a plusieurs couleurs avec avec oui, euh, avec, avec la, la, la télécommande, oui ou non, euh, ça dépend. Certaines versions, il est, elle est, elle est présente, certaines versions, elle n'est pas présente. Euh, donc sinon, mon cas, j'ai dû le payer. Il me semble une quarantaine d'euros. Donc euh, c'est quand même vraiment intéressant, sachant que si on regarde sur Amazon, il y a l'édition standard. Euh, où là, c'est vrai que les câbles en fait sont différents en fonction des éditions. Là, j'ai l'édition black, donc là le, le, câble, le câble est un petit peu fin. Enfin bref, euh, en fonction des éditions, là c'est. C'est un casque qui est vraiment très très abordable et il faut vraiment pas s'en priver. Par contre là il va falloir parler euh, des points négatifs de ce casque, euh, parce qu'il y en a quand même. Moi à mon sens il est trop fragile, euh, c'est-à-dire que euh, l'étui qu'on qu nous donne euh, n'est pas assez rigide. Donc euh, le casque se casse très facilement, moi en fait euh, pour tout vous dire c'est pas mon premier casque, j'en ai déjà eu au moins peut-être 3. Euh, je suis un mec qui fait habituellement gaffe euh, et qui fait attention à ses affaires donc euh, moi j'en prends soin et j'ai quand même réussi à de multiples reprises à le, à le casser, donc c'était jamais la même chose qui cassait, par moments c'était euh, le bout du, du câble euh, où il y avait des faux contacts ou euh, des fois euh, le, le bras ici qui se, qui, se, qui se fend et qui du coup qui, qui s'arrache, bon après il faut, faut vraiment vraiment faire attention mais pour un casque qui se veut nomade et qu'on peut emporter partout, c'est un petit peu gênant je vous, calme, je vous le cache pas on continue avec un autre point négatif, le son qui n'est pas assez hi euh, pour certaines personnes c'est tout à fait subjectif, hein, ça dépend du, du style de musique que vous écoutez, mais c'est vrai que si vous écoutez plutôt euh, de, de la musique classique ou du jazz comme je l'ai dit, bah là c'est pas vraiment vers ce casque là quand même qu'il faut s'orienter, d'autres casques feront bien mieux euh, que celui-ci, mais bon. On lui pardonne quand même tout ça. Voilà, c'est la fin de ce test un petit peu express de ce casque. Euh, N'hésitez pas euh, à laisser un j'aime et puis à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous vous demandez euh, un petit peu combien coûte euh, ce casque euh, sur certains sites. D'ailleurs, je vais mettre dans la description 2-3 sites euh, où vous pourrez trouver euh, ce casque. Alors ça dépend, des fois ils actualisent des sites donc peut-être que certains sites seront moins chers que d'autres mais en tout cas je vais vous mettre ça euh, dans la description et n'hésitez pas à aller voir et puis à l'acheter si vraiment, vraiment vous avez besoin d'un petit casque pas cher là, il faut se jeter dessus sans problème on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos te tiens